Moi, euh, ces fameux médias qui pensent euh, tous la même chose, qui disent tous la même chose, bon, ils sont quand même sur un modèle économique bien particulier. Et euh, je me dis qu'en fait, c'est peut-être là que ça pêche. Euh, peut-être que, enfin, je ne sais pas, vous pensez quoi de, des médias en général euh, C'est contre, un, un contre-pouvoir, le média euh, Vas-y, vas si tu veux, ou j'y vais. Vas-y. Ok, bah, c'est un contre-pouvoir, non Enfin, ça dépend contre qui. Quoi. Par exemple, tu vois, nous, on a fait un truc sur euh, les blocages. Là, pendant les manifestations sur la loi travail, il y a eu des blocages de raffineries Et il y a encore eu euh, la ritournelle de la prise d'otage Donc là, par exemple, quand ils sortent le refrain bien connu de la France prise en otage par des dangereux syndicalistes euh, qui pensent qu'à leurs intérêts corporatistes, ce refrain est un contre-pouvoir. Mais contre le pouvoir des syndicats. Donc il y, y, y a des moments où les médias jouent le rôle de contre-pouvoir. Mais euh, pour le bénéfice de euh, bah souvent des intérêts industriels qui les possèdent et euh, des hommes politiques avec qui euh, ils ont appris à danser depuis plusieurs années. Quoi. Et donc, euh, ouais, c'est un, un très très très très faible contre-pouvoir euh, démocratique. Mais après, tout n'est pas noir non plus, enfin, mmh. tu vois, faut, là on dit les médias, machin machin, si on regarde euh, plus précisément, dans, je pense dans n'importe quelle rédaction, il y, y a des articles méga chouettes, il y a mmh. des sujets très bons, il y a des enquêtes euh, bah, qui finalement n'existent que parce qu'ils ont bien voulu euh, faire le taf, et que des gens ont validé ces sujets et qu'ils ont mis l'énergie, donc du coup, c'est pas ben non plus zéro. Mais euh, je partage ton constat de, globalement, en tout cas pour les éditos, les, les, la, la construction de grille des programmes, les formats, les, les, les, les, le temps consacré à la vie civique, là c'est sûr que c'est un très faible contre-pouvoir. Mmh. Mais il y a des enquêtes, mais il y a des superbes articles, et c'est très dur de, de mettre tout dans le même sac, parce que les pauvres journaleurs. Hein. Tu vois, mmh. <rire> tu vois, je pense qu'eux-mêmes ne sont pas très contents d'être dans ce paquebot qui coule. Là, tu vois Donc, euh, du coup, euh, pour, rien que pour eux, il faut, faut nuancer. Mais en gros, les, les salles de rédac, euh, elles ont fondu. Tu vois, là, il y a de plus en plus d'articles repris, copier-coller de, des agences de presse que par le passé. Alors, ok, c'est explicable par le numérique, par l'exigence d'avoir de l'info en instantané et euh, par la, la baisse des ventes et des revenus publicitaires et des audiences sur la télé c'est explicable mais cette fonte comme neige au soleil de nombre d'employés dans les rédactions ça diminue la qualité du travail possible et à partir de ce moment là eh ben, on ne peut pas vraiment les blâmer de ne plus avoir une, une qualité d'information suffisante et comme leur modèle économique d'ailleurs souvent précaire et en grande difficulté c'est la pub à mesure qu'ils ont des difficultés ils doivent chercher encore plus fort l'audience parce que la pub dépend de l'audience et pour chercher l'audience bah, tout le monde s'est rendu compte euh, au fil des années, dans le 20 e siècle surtout bah, que euh, les sujets euh, légers ou les, euh, ou les drames, euh, les faits divers la télé-réalité les trucs pipi-gaka eh ben, ça a drainé davantage d'audience que des trucs un peu sérieux et problématisés donc sûrement qu'il y a quelque chose à inventer sur comment rendre sexy des trucs sérieux et problématisés hein. on n'a pas tout inventé il faut, faut vraiment réfléchir de ce côté là mais leur modèle économique les rend quasiment enfin, incliné vers du, du sensationnel, du mmh. trash, du léger, des formats méga punchy où en fait ton interview elle est tout le temps cutée et on n'a jamais le temps d'aller au fond d'un sujet où la contradiction est, bah, est réduite à portions congrues, où les sujets s'enchaînent, s'enchaînent. Mmh. C'est comme ça qu'ils sont amenés à fonctionner. Et ça, ouais, c'est pas mon signe. Hein. Et là ouais, le, le, la chronique qu'on avait fait sur, euh, sur les, le fait que les gros médias sont euh maintenant possédés pour la plupart d'entre eux par par des milliardaires euh, ça c'est encore un truc en plus quoi enfin c'est en fait là où on voit vraiment euh, le des conf, ben, le, conflits d'intérêts entre euh, qui possède les gros médias et a intérêt à en faire quelque chose c'est-à-dire de l'influence et éventuellement de la thune mais d'abord de l'influence et euh, l'intérêt des journalistes qui est d'informer les gens mais euh, et ouais c'est là où on voit le décalage entre euh, entre ces deux intérêts quoi.